Aujourd'hui le 1er décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions offensives des troupes russes, la colonie d'Andrivka de la République populaire de Donetsk a été complètement libérée. Plus de 40 militaires ukrainiens, deux chars et cinq véhicules de combat blindés ont été détruits. La direction de Kupiansk, des tirs d'artillerie préventifs. Des systèmes de lance-flemmes lourds et des frappes de l'aviation de l'armée ont contrecarré une tentative ennemie d'attaquer en direction de la colonie de Kuzmovka de la République Populaire de Lougansk. Plus de 60 militaires ukrainiens, 6 chars, 5 véhicules de combat blindés et 4 véhicules blindés ont été détruits. La direction Kranolimanski, un groupe tactique d'entreprise des forces armées ukrainiennes, a été touchée par un incendie dans la zone de la colonie de Stelmakovka de la République Populaire de Lougansk. En outre. Des tirs d'artillerie et des frappes aériennes de l'armée ont contrecarré une tentative d'attaque ennemie en direction de la colonie de Chervonopopovka de la République Populaire de Luhansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à 20 militaires ukrainiens tués et blessés, un char et quatre véhicules blindés de combat. La direction sud-donetsk. Des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de contre-attaquer les positions des troupes russes dans les zones des colonies de Novomikayovka et de Vladimirovka de la République Populaire de Donetsk. À la suite des dégâts causés par le feu et des actions actives des unités russes, toutes les contre-attaques ont été repoussées. L'ennemi est repoussé vers ses positions d'origine. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat d'infanterie et 3 camionnettes ont été détruits. Opérationnels et tactiques et militaires. Les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu trois points de déploiement temporaire d'unités de mercenaires étrangers dans la zone de la colonie de Slavyansk de la République Populaire de Donetsk. Ainsi que 85 unités d'artillerie en position de tir, main-d'œuvre et équipement militaire dans 162 districts. De la lutte contre la batterie dans la région de la colonie de Rokovatka de la République populaire de Donetsk, l'installation du système américain de fusée à lancement multiple IMAR avec munitions et équipage a été touchée. Dans les zones des colonies de Krivaïa Luka et Markovo de la République populaire de Donetsk, deux stations radars de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruites. Trois entrepôts de missiles et d'armes d'artillerie et de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Volnoépol de la République populaire de Donetsk et de Rokov dans la région de Zaporozhye. Cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu trois véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Zitlovka, de Chervonopopovka de la République populaire de Luhansk et de la ville de Donetsk. Outre, huit roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples Imarevilka ont été interceptés dans les zones des colonies de Svatovo dans la République populaire de Lugansk. Novoi dans la région de Zaporozhye, Zleniga et Zdanovka dans la République populaire de Donetsk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 334 avions, 177 hélicoptères, 2592 véhicules aériens sans pilote, 391 systèmes de missiles antiaériens. 6930 chars et autres véhicules blindés de combat, 905 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 3642 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7431 unités de véhicules militaires spéciaux.